Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, euh, on est là pour le dernier, notre dernière présence, notre dernier rassemblement d'une heure euh, sur la place de la République pour exiger les libérations de... Euh, de trois jeunes euh, saoudiens au début ils étaient quatre alors pourquoi je dis au début ils étaient quatre c'est que on a commencé les rassemblements donc il y a Clément d'ailleurs qui était là en les 2015 premiers les premiers rassemblements ont commencé en octobre euh, 2015 et depuis depuis, euh, on a décidé avec Marc qui, euh, qui est à l'image et au son et avec Bruno qui malheureusement ne peut pas être là ce soir on s'est réunis dans un dans un café euh, qui était vers euh, l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro et euh, tous les trois on a, eu, on a fait la même réflexion, on s'est dit qu'en 2015 il n'y avait plus d'opposition en France. Qu'est-ce qui restait Il restait juste une opposition électorale, donc des états-majors politiques euh, qui euh, s'exprimaient souvent euh, à la veille d'élections. Euh, avec euh, des programmes qui sont tous un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'Union Européenne, alors que si on continue à bouffer du glyphosate, c'est parce que c'est l'Union Européenne qui nous l'impose. Et cette Union Européenne, on l'a quand même refusée lors d'un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005. Donc on est dans des politiques qu'on est euh, tenu d'accepter. On est tenu de se soumettre, même quand on prétend être insoumis, à des politiques qui sont décidés par des gens qui d'ailleurs, très souvent, ne sont même pas des élus. Donc nous, depuis le jeudi 1er octobre 2015, tous les jeudis, sans exception, nous avons fait des rassemblements. Ces derniers temps, c'était Place de la République et on a fait ces rassemblements parce qu'on s'est dit il n'y a qu'avec persévérance qu'on pourra non pas briser cette omerta euh, criminelle euh, des grands médias, parce qu'on le voit bien, euh, quand, quand l'ignoble Carlos Ghosn euh, s'exfiltre du Japon, eh bien les médias euh, s'emballent, tout le monde en parle, on va même jusqu'à l'interviewer comme si c'était un chef d'État ou quelqu'un d'intéressant, et ce type se pavane. Euh, dans les médias, les journaux, à la télévision, alors qu'il il euh, a tenté d'échapper à la justice et que c'est un voleur patenté et un criminel. Donc Ali, lui, euh, il est innocent, on l'a accusé de terrorisme, il a été torturé en prison, il a passé dix ans derrière les barreaux, et malheureusement, ils étaient quatre avec lui, et le pauvre Amjad Al-Moyabid, lui eh bien il a été décapité, son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. le 11 juillet 2017, c'est-à-dire très peu de temps après l'élection du 8e président de la 5e République, le grand nuisible élyséen, alias le petit Cron. Voilà. Mais n'oublions pas quand même que François Hollande a fait exécuter de manière extrajudiciaire 40 ressortissants français, et que donc ces politiques criminelles euh, prétendument républicaines ne sont que euh, la partie immergée de l'iceberg des excellentes ventes d'armes euh, françaises a, au pire dictature. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous qui ne sommes rien, eh bien, nous sommes tenus euh, de la fermer. Euh, et si nous l'ouvrons, eh de toute manière, ce sera euh, à l'intérieur de nos petits médias, euh, je dirais entre nous parce qu'il euh, euh, ne faut surtout pas que le peuple soit au courant du réel vous devez vivre dans une réalité alternative qui est celle des médias qui est celle de Vincent Bolloré l'homme qui fait la promotion à travers ces médias d'un type euh, nuisible et inculte et particulièrement dangereux monsieur Éric Zemmour donc nous on est complètement l'inverse de ça on dit euh, euh, que les... non les français ne sont pas des imbéciles même si euh, les gouvernements les prennent pour des imbéciles même si les partis politiques les prennent pour les imbéciles il y a de plus en plus de français qui veulent faire de la politique et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter parce qu'ils savent que leur voix est dévoyée, ils savent que l'ensemble des candidats sont des candidats agréés par un système qui est irréformable. C'est pour ça que notre comité citoyen qui pendant plus de six ans, tous les jeudis, pendant une heure, a appelé à la libération de jeunes opposants innocents en Arabie Saoudite, Il, on ne s'est pas axé uniquement sur ces trois jeunes. On est aussi pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort. On est contre le fait que des hommes et des femmes, parce qu'ils sont simplement homosexuels, soient pendus, assassinés dans de nombreux pays. C'est totalement inacceptable. Inacceptable et aujourd'hui, que des gens qui se prétendent républicains commercent avec des pays qui pratiquent ces politiques, alors ça c'est profondément scandaleux. C'est profondément scandaleux. Donc, nous allons mettre en place ce que j'appelle une non-candidature dans l'esprit de la Commune de Paris parce qu'au moment de la Commune de Paris il y avait eu des élections municipales et il y avait eu un texte qui avait été publié où il disait surtout ne votez pour aucun candidat pour aucune personne qui se présente. votez pour les gens dont vous aimeriez qu'il vous représente, les gens qui vivent la même vie que vous, les gens qui auront les mêmes revendications que vous, des gens qui ne se prendront pas pour des chefs. Eh bien, moi, j'ai choisi Madame Anita Momoni, qui, euh, comme euh, Marcel Tardy, l'auteur de bande dessinée, euh, l'auteur talentueux de bande dessinée, eh bien, avait refusé tous les deux la gigouillette, la légion d'honneur que le gouvernement François Hollande voulait leur donner, parce qu'il savaient très bien que cette petite gigouillette, c'était une, une petite muselière dorée pour euh, qu'ils fassent camembert sur euh, tous les problèmes liés à l'amiante, au nucléaire, aux pesticides, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette candidature, elle est vitale, parce que ce système, on ne pourra en sortir de manière non violente et démocratique. Qu'à partir du moment où les gens justement qui s'abstiennent se dépêcheront d'aller s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2021, même s'ils ne veulent pas voter, surtout s'ils ne veulent pas voter, afin d'être comptabilisés en tant qu'abstentionnistes. Mais nous, si nous obtenons les 500 signatures. Eh bien, nous leur présenterons la non-candidature à Beaumoni pour que, enfin, leur voix soit prise en compte, pour que la retraite à 60 ans soit inscrite dans la Constitution, pour que le 49.3 soit retiré de la Constitution, pour que le nucléaire devienne inconstitutionnel. Voilà, ce sont des choses extrêmement concrètes euh, sur lesquelles beaucoup de Français se retrouveront parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, des grands nuisibles qui sont en train de gérer l'insécurité sociale et donc il est essentiel nous de rétablir la véritable sécurité sociale et la paix civile mais cela ne pourra se faire corps de tous les partis parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une république plutocratique, république des partis corrompus jusqu'à la moelle. N'oublions pas que M. Vincent Bolloré, l'ignoble Vincent Bolloré, cet homme d'extrême droite, a financé à concurrence de centaines de milliers d'euros des chefs d'État africains pour pouvoir accaparer euh, des ports et continuer ses excellentes affaires sur le dos des peuples. Il est temps que les peuples se libèrent des États, des États-nations, il est temps que nous soyons tous des terriens, il est temps que nous prenions nos affaires en main parce que sinon, ils nous conduisent tout droit à la guerre Aujourd'hui, le gouvernement français a passé un accord avec les Grecs, tout ça pour vendre, euh, à travers Naval Group, du matériel de guerre et des chars d'assaut. On nous prépare une guerre au cœur de l'Europe, entre des pays qui font tous partie de l'OTAN, la Turquie et la Grèce. La France n'a pas à prendre part à ces iniques jeux guerriers. Comme Jaurès le disait une semaine avant d'être assassiné, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Je vous dis à toutes et à tous un bon jeudi soir et euh, j'espère qu'on pourra reprendre nos émissions radar. Euh, et euh, tout à l'heure nous aurons Pierre Merejkovski, on va faire quelques petites photos. Moi je suis très content. On a sauvé trois têtes, on en a perdu une. Mais le combat continue parce qu'au Yémen, militairement, des gens sont affamés. Et nous, en tant que citoyens français, si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien. Nous prenons une part de responsabilité dans cet assassinat, dans ce crime contre l'humanité. Bonne soirée.